C'est trop tard, t'es en retard, plus de pinard. Au comptoir, Te déboire ton histoire. ramène les au placard, tu t'y tu, tubes, te vautre à terre, ridicule, d'étaler ta misère. Ensuite, toi, des idées, force de te voir embrasser les pavés. ni pour ce soir tu vas encore nous décevoir Même sous le tonnerre, ridicule Pour être franc et sincère, articule Même sans la lumière, quand tes phrases en série C'est de poussière, faut que couche torta arrête, s'il te plaît, t'en à ta main Descends en fin de mon comptoir C'est pas la foi, mon vieux bazar Tu l'enseignes, même en acoustique Ta logique n'a même pas d'harmonique La balance ne se fait plus La cadence de l'instant est perdue Ça, tortard. Range-moi là, tout ce foutoir. Vire tes fringues de l'égouttoir. Et ta vieille gratte à cinq dinars. Alcoolique, jusque dans ta musique pas comique. Car dans tout tes répliques, ton délire est ilique. Nous ramène dans ton mélancolique. Ouvre les yeux, Torta le plus c'est pas le billard et la sortie, c'est pas l'armoire. Allez!